Cette année, j'ai décidé de faire un, un projet de faire des cartes avec des données à jour sur la Géorgie en utilisant des données de référence et d'écrire des articles vulgarisés sur ces données. L'objectif d'aujourd'hui, c'est de faire une vidéo résumée des quatre premiers articles qui reprennent le contexte géorgien. Une carte sur la topographie et les régions, une carte avec les, les différents types de sols une carte avec les climats en Géorgie et la dernière carte de contexte c'est une carte avec l'occupation des sols ce sera pour la première vidéo et il y aura une deuxième vidéo qui viendra à la suite des articles sur la production végétale et la production animale première carte, elle montre les reliefs et donc on voit que la Géorgie est délimitée par le petit caucase au sud et par le grand caucase euh, au nord. On a des rivières qui prennent leur source en Géorgie qui vont se jeter dans la mer noire et d'autres rivières qui prennent aussi leur source en Géorgie mais qui vont passer par le réservoir de Mingachevir et ensuite vont se déverser dans la mer Caspienne et d'autres rivières qui prennent leur source en Géorgie et qui vont se déverser à la mer Caspienne mais via la Russie Au niveau des élévations donc là vous pouvez voir l'échelle qui va de 0 m à 4900 mètres. donc si on devait résumer bah moi je dirais que la Géorgie... Euh... C'est une vallée entourée de deux chaînes de montagnes, <rire> pour faire très simple. Ensuite, je voulais faire un point sur les différentes régions. La Géorgie, c'est un pays qui est entouré par la Turquie, par l'Arménie, l'Azerbaïdjan et la Russie. Donc la Géorgie possède 12 régions dont l'Aprasie qui a un statut particulier parce que pour les la Apras, l'Aprasie est un état indépendant, ce que la Géorgie ne reconnaît pas. Et si on ne voit pas la région de l'Ossétie du Sud, mais en fait elle est entre Chida-Kartli et msretam Et c'est une région où les Géorgiens ne peuvent pas aller non plus. C'est quand même important de dire qu'il y a ces deux régions qui ont un statut particulier en Géorgie. Et je ne peux pas faire de carte sans évoquer les aspects politiques parce que forcément les deux sont très très liés. Rapidement, si on regarde cette carte avec les régions, ce qu'on peut constater c'est que on a des régions qui vont aller toucher euh, le petit caucase et des régions qui vont concerner le grand caucase par exemple la caretie elle a un bout du grand caucase et une grande partie de plaine et si on prend la région de Racha, les Rumi, Vaneti, Vanetti on voit que ça concerne principalement le haut caucase et on n'est pas vraiment dans la vallée Ensuite si on regarde les climats, donc là c'est la classification Copenhague qui est la référence en termes de, de climat. Euh, L'idée c'était de prendre ces valeurs, j'ai vu beaucoup de cartes en Géorgie avec des données qui s'arrêtaient à 1980 et donc je trouvais ça important de voir ce que ça donnait sur euh, des données qui étaient actualisées donc là les données elles prennent 1980-2016 et donc euh, on peut regarder une classification qui euh, comporte quatre grandes classes, donc les climats secs les climats tempérés chauds sans saison sèche, les climats continentaux froids sans saison sèche et les climats polaires, donc bah, on voit bien les climats polaires ça compte principalement le Caucase et ensuite euh, dans ces espaces de vallée, donc c'est là qu'on va plutôt avoir les climats tempérés chauds sans saison sèche, Ce climat, ces climats on peut les trouver en Kariti et en en chida -Kartli. on voit que globalement euh, le reste c'est des climats continentaux qui sont froids mais qui n'ont pas de saison sèche les climats c'est très important quand euh, on fait l'étude de l'agriculture quand on regarde les productions agricoles parce que par exemple euh, ça va être plus compliqué de produire du maïs si on est dans un climat continental froid que si on était en climat tempéré chaud donc déjà il y a des choses qu'on sait d'un point de vue théorie et ensuite ça va être intéressant de regarder les données au niveau des productions végétales faut voir si effectivement ça correspond à ce qu'on observe euh, d'un point de vue des climats. L'autre chose aussi c'est de regarder la nature des sols. Donc là on voit que la majorité en fait des sols en Géorgie c'est des cambisols, des pots de sol euh, au niveau de, du haut caucase et un peu aussi sur le petit caucase et des, li des livisols qui sont représentés en rose. Mais ce qu'il faut retenir c'est que les cambisols, c'est des sols qui sont caractérisés par l'absence de couches accumulées d'argile, d'humus, de sel soluble et d'oxyde de fer et d'aluminium et que euh, par leur structure et le fait que ce sont des sols qui ont un contenu élevé en minéraux ils sont généralement bien exploitables pour l'agriculture donc ça c'est une information importante parce que déjà on dit ok les sols a priori ils sont favorables à faire de l'agriculture en Géorgie et ensuite quand on regarde la dernière carte de la série donc là ce sont des données qui sont de la mission Sentinelle 2 du programme Copernicus, ça c'est un modèle qui date de 2021 donc c'est une carte qui est plutôt récente quand j'ai regardé les données de 2017 c'était à peu près la même chose, du coup je me suis dit on va se concentrer sur les données de 2021 donc on voit que l'espace majoritaire c'est un espèce avec des arbres qui est représenté en vert foncé ça correspond à une végétation dense de plus de 15 mètres et ensuite on va avoir ce que en anglais ils appellent les rangelands, si on reprend la description qui est faite dans la présentation des données. C'est un couvert homogène euh, sur des surfaces ouvertes avec peu ou pas de végétation et ça peut aussi correspondre à des amas de plantes euh, ou des buissons à l'intérieur de forêts denses. Euh, ces espaces de pâturage ou euh, d'amas de, de groupes de plantes ça représente environ 30% de la surface et c'est ce qui est représenté dans un gris un peu jaunêtre. Ensuite, on a les espèces de culture qui représenteraient 11% de la surface de la Géorgie. Donc déjà, ce qu'on peut dire d'un point de vue très synthétique, c'est qu'on voit qu'au niveau des sols, on a un potentiel fort en Géorgie c'est des sols qui sont généralement bien exploitables mais que au final on a principalement de l'espèce avec une végétation dense de plus de 15 mètres. Et cette carte, bon là pour l'instant je détaille pas trop, je vous laisse aller lire ce que j'ai écrit dans l'article. Ça va être très intéressant quand on va recommencer à regarder les données de production animale et végétale parce que les données qui sont sur les statistiques nationales ce sont des données qui sont par région, et ça va être intéressant de, de faire le parallèle avec le pourcentage par exemple de l'espace qui est cultivé en Kareti et l'espace de pâturage euh, et de pouvoir euh, remettre ça en perspective avec un nombre d'hectares qui est cultivé par exemple. J'espère que cette vidéo vous a plu, c'est vrai que c'est assez succinct, c'est une invitation à ce que vous allez lire les articles en accès libre n'hésitez pas à commenter les articles j'ai un financement participatif où mon objectif c'est d'atteindre 400 euros donc là je suis à 110 euros donc euh, voilà si vous voulez m'aider et me soutenir et faire en sorte que j'atteigne les 100% sur le financement participatif ça serait vraiment très très chouette et puis euh, un grand merci d'avoir regardé cette vidéo j'espère que, que ça vous a plu n'hésitez pas à me faire des retours sur le format aussi voilà, passez une très bonne journée